Ma relation avec Manu Dibango, c'est une relation de grand frère et une relation de maître. Chaque fois, je voyais en lui mon grand frère et quelqu'un qui me guidait par rapport à la musique africaine moderne. Je pense que notre première rencontre, c'était à Abidjan. Mais après, je l'ai vu plusieurs fois, donc oh, je suis pas sûr 100%. Mais je me souviens, à Abidjan, quand... Euh, on m'a dit que Le Grand voulait te voir, on était là autour d'une manifestation, je me souviens il y avait Franco, il y avait beaucoup d'artistes, c'était un moment de communion, et qu'on m'avait dit que Le Grand voulait te voir et que je suis monté pour aller dans sa suite euh, à l'Hôtel Ivoire, bon je me souviens très bien, j'étais tellement content d'aller le voir, de le découvrir, et c'était un grand moment. Et après, bon, je l'ai vu plusieurs fois dans beaucoup de situations différentes. Mais c'était un homme exceptionnel. La première rencontre, euh, toujours ce qu'on voit, c'est son sourire, et qui était euh, parlant, vraiment musical, et euh, qui donnait beaucoup de tonus aussi. Euh, le jour où Manu me demande de venir interpréter sur Makosa, dans une version, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Ah, c'était comme, vous savez, quand vous bossez toute une année et que, euh, votre professeur vous demande de venir répéter devant lui, où il y a des exercices, vous devez rendre compte. Il y avait en même temps la peur de décevoir et cette motivation qui, qui, qui émane du bango. Dès qu'on vous parle de son nom, Dès que vous imaginez qui vous allez rencontrer dans le studio et tout, c'est une source d'inspiration et de motivation. Et donc, je me lève le matin euh, et je prépare le rendez-vous au studio. Euh, J'écoute plusieurs fois la chanson. Je veux pas décevoir. Je viens, je mets en boîte le grand. Il me dit, Youssou, c'est super. Et là, examen de passage. Ah oui ah ouais et il a il a souri il a euh, on a rigolé c'était formidable je me souviendrai toujours de ces moments quand j'étais plus petit je traversais la médina pour aller de chez mon père euh, pour aller voir mon grand-père ou vice versa et qu'à l'époque il y avait qu'une seule radio euh, et on jouait Sol Makosa et on jouait aussi Fela, Fela Kuti. Et je me souviens toujours d'écouter le sax euh, lors de mon parcours pour aller voir mon grand-père ou voir mon père. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je dis toujours que Manu c'est euh, c'est lui qui m'a fait aimer la musique moderne, urbaine, africaine parce qu'il y a aussi beaucoup de styles de musique euh, qui m'ont toujours intéressé, comme la musique traditionnelle. Euh, voilà, Mais cette musique urbaine africaine, c'est lui. C'est lui qui m'a fait aimer ça. Et j'ai vu cette niche-là qui pouvait euh, nous intéresser en tant que jeunes qui voulait suivre un peu le, le monde moderne aussi. Mais je, je pense que c'est une perte pour l'humanité, bien sûr pour l'Afrique, pour le Cameroun. Mais aussi, il était une euh, sorte de, de, de trait d'union là où euh, les choses euh, discutaient euh, au niveau modernité, au niveau euh, universel et tout. Manu était toujours notre représentant parce qu'il connaît toutes les sortes de musique, il connaît le jazz et euh, il nous donnait toujours l'impression que tout est parti d'ici. En le regardant jouer avec les autres. Comment il était respecté Tout le monde se souvient. Tout le monde s'est arraché dans ses, son groove de euh, Et euh, Voilà, c'était le trait d'union C'était la voix euh, de l'Afrique moderne. Et il me disait tout le temps, petit frère, reste là. Parce que moi, j'ai choisi depuis longtemps de vivre à, à, en Afrique. Il me dit, petit frère, reste en Afrique. Parle à partir de là-bas. Et des fois, il m'arrivait qu'il m'appelait pour me dire, sur ce sujet, interviens. C'est mieux que tu interviennes à partir de l'Afrique. Des fois, c'est, ça a plus de sens et ça, ça, ça donne beaucoup plus, ça a plus d'impact. Vous voyez, il y avait une complicité, le grand. Vraiment. C'est triste.